Il fait, il fait le rebeau soin, mais ah, il y avait une, une sacrée dégaine là. Je t'entends rigoler depuis là-bas, qu ce que tu fais Regarde, j'ai retrouvé quoi oh, C'est pas vrai On avait quel âge là Je sais pas, mais tu faisais moins le rebeau soin là déjà. Euh, T'étais pas très ah. très beau, donc <rire> le, le style, on en parle Le tien, ouais, tu veux qu'on en parle Et euh, sur YouTube, tu sais qu'ils font des, des trucs, que on pourrait euh, être habillé comme ça Retrouver aussi. la même tenue, genre. On Voilà, je te on montre. Fait. Un, deux, trois. Euh ah ouais, quand même Ah euh oh ouais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 Ok, salut les guerriers et bienvenue <rire> sur la <rire> Je veux pas, je regarde le retour. Vas-y, on, on la garde, on la garde, on la garde, c'est pas grave. On est là pour faire des fusions. Voilà, bon, une vidéo spéciale 20K. Toi, t'es un enfoiré quand même. Parce que le On n'a gars... pas trouvé le t-shirt. Voilà, on n'a bon, pas trouvé le t-shirt. Lui, il s'est mis en mode rebeu soin. Tu vois, il y a un beau t-shirt, tu es on ça. On va prendre les chaussures, elles sont. Ah ça c'est bon, de pas. la marque ça Il chauffe le t-shirt de Zemel <rire> C'est pour les 20K les gars je mets pas ça tous les jours hein. est Le moyer serré Ah c'est les guinées ah, euh, J'ai pris place. un Là j'avais 5 ans dessus là. Depuis on a pris on a pris On dirait des clochards Et toi bâtard regarde Déjà, à, à ton âge, tu mettais bien les casquettes. Tu vois, il a bien il a, il a le droit un sur peu la photo. Il ça, n'importe comment. Moi, je la mets comme ça parce que <rire> sur la photo, c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, on va faire comme avant, comme dans le temps. Bon, pourquoi on fait sur cette vidéo, les gars C'est parce que les 20 000 abonnés, ils arrivent. Là, on a 19 500. Donc, euh, normalement, lorsque cette vidéo-là va sortir, on aura les 20 000. Donc, on voulait vous faire plaisir. Ah, toujours euh, les idées bizarres. Toujours genre. les idées bizarres. <rire> bah, c'est ça, FF. C'est force et fun. Hein. Donc, là, on, on voit la force avec ce t-shirt. Elle est un peu le fun. Avec les la tenue. Couilles, elles sont contractés dans la tenue. Ah ouais, le, le Short, vous quoi, pas exemple. vu, revenez en arrière, regardez le Je short de Pimous. <rire> le son circule plus frère. Bon voilà, les 20K, c'est bien. On le fait avec vous parce que c'est ce qui se fait sur YouTube. Mais en vrai nous on aimerait fêter les 100 cas, les gars. Donc partagez, abonnez-vous si c'est pas encore vrai. fait, likez la vidéo, on le dit dès le début de la vidéo, c'est une vidéo spéciale. Faites, direct, sinon ça va mal se passer je crois. On, veut, on va juste vous parler un, on peu de, parler un peu de notre enfance, de, de qui on est, parce qu'il y a des gens qui savent pas qu'on est cousins. Ouais, il y en a qui croient, on <rire> est... On comme on s'est rencontrés, je l'ai trouvé dans la rue, je lui ai donné <rire> du whisky, s'il si est venu, <rire> ben, non wesh. Ouais. Monter un business avec un pote c'est compliqué les gars. Nous on le fait en famille, au moins je suis sûr de lui, je sais qu'il volera pas dans les caisses. Ça. Et encore quoi que okay, ouais. est... ça dépend, je suis au diff font des promotions. Ah, hein. <rire> non, je dois toujours garder un laisse sur malgré tout. Euh, il est arabe, du coup. Vu que je Allez, suis arabe je, je, je arabe. arabe. je suis pas arabe, il y en a plein ils pensent que je suis arabe, mais je suis pas arabe. clarifier les choses. C'est du troll. Ouais, parce que hey, dans les commentaires, souvent on voit, ouais, il parle comme une racaille, il fait le rebut, alors que c'est un français. Tu peux leur expliquer. Je suis italien, toi, moi. Ouais, déjà, t'es italien. Mais déjà, chez nous, on parle beaucoup avec les mains, on parle beaucoup ouais, de ouais. ça. Mais surtout, il, il a toujours traîné avec des rebuts. Je avec des, des, des rebuts de toute ma vie, forcément. Ah là. Ça ça déteint au bout d'un ah moment. Bon. C'est l'influence, c'est l'amitié c'est la France, les gars. ne ah bah oui. sont pas contents, c'est ailleurs. Hein. Ouais, donc on ne vous a pas posé de questions sur Instagram. Mais euh, cette tenue-là, on va prendre une photo, on va essayer de refaire la même pose. Cette photo, le glow-up, avant, après, au bout de. Là, je sais pas, on avait quoi On avait 5 ans On avait 5-6 ans, ouais. 5-6 ans. On était frais, je te on jure, était on, était frais, on était Ouais, là, on était Fitness fusion avec 3 S. Allez, rejoindre ça, allez, liker fort, surtout les gars, parce qu'on a fait un effort pour retrouver ces tenues, c'était compliqué. Ça coûtait cher. Alors, cette période, Pimous, qu'est-ce qui se passe à cette période Qu'est-ce qu'on faisait Qu'on leur expliquait un petit ça, peu. C'était la meilleure période, la meilleure période d'enfance ah, une une pour... de fou furieux. Mais je pense pour tout le monde, à un hein, stage-là, les gars, on a aucun problème. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas de travail. Et... Ah, C'est du kiff. L'oseille, ça se voit qu'il n'y en a pas. Il y en ah a bah, l'oseille, ça se voit. <rire> Mais En tout cas, on s'amusait bien. Et euh, en général, moi, j'ai le souvenir qu'on faisait beaucoup de sports déjà à cette époque. Ouais. C'était pas des sports connus, c'était des sports qu'on inventait sports qui sortaient de notre mais tête. C'était incroyable. À cet âge-là, hein, on vous parle. Donc euh, moi je m'en souviens un, hein, le, le, celui auquel on jouait le plus, c'était Sony. C'était incroyable. Ouais mais on est fou. Ouais mais c'est Il n'y a personne qui joue à Sony c'était incroyable et tu vous un petit peu les règles En gros, chez nos grands-parents... Ouais, c'était chez nos grands-parents. <rire> ouais, chez, chez grands hein. Ça faisait une longue allée et sur les côtés, il y avait des petites allées qui partaient, et dont certains avec des ronds et des parcours. Ben, on devait passer dans les allées et quand y a des rosiers qui dépassaient, <rire> si ça nous touchait... On, on meurt. On, ouais, on meurt. Alors, on on faisait Sonic, on devait courir, sauter au-dessus, pas toucher le sol. on faisait moi, moi, je me souviens de la. la... n'importe ah, quoi. <rire> ah, quoi. La... Je me souviens de la variante là où on devait pas toucher le sol. Genre, c'est comme un peu le jeu euh, The Sol Is lava, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était un peu le principe. Donc on marchait, on, on faisait un peu les diamants ouais, mais C'était déjà en fun Voilà, ça sautait, ça courait partout déjà à cet âge-là. Après, euh, quoi Il y a eu du goal à goal. Souvent, le, on faisait le, le tir au but sur la porte de garage. Ouais, on Ça, a... c'était incroyable. On a explosé la porte de garage. La porte de garage, elle était nickel était très les gars. Elle était nickel, on l'a défouraillée Et c'était pas que là, t'étais souvent en gold il me semble, mais. Tu faisais que du gardien de but presque. Tu tirais pas hein, Parce qu'on on jouait, jouait souvent en meilleur lol donc en 7. Je suis sûr que vous avez déjà joué à ce jeu c'est défonce. Incroyable. Quoi. C'est tout, il y a, mais il n'y avait pas de muscu il y avait pas, On faisait pas des pompes à 5 ans, tu vois On aurait dû, on aurait dû commencer C'est de la musculation des doigts, on jouait beaucoup à Zelda, je me rappelle ah ouais. Sur la Gamecube et sur la Nintendo bah Déjà c'est simple d'être déjà arrivé chez ma grand-mère, lui, il était souvent là-bas J'étais en haut, en train de jouer déjà J'étais en haut, j'entendais crier, vous voyez comment il criait <rire> sur Pimus TV À 5 ans, il criait déjà comme ça <rire> Sur, euh, je me rappelle encore, hein, il y avait euh, La Sega, Sega et Sonic, et Sonic, Nintendo Oui, Nintendo 64, quand il venait ramener Pokémon Snap J'étais ah, comme un lourd. Oui. Oh j'étais content, mais c'est vrai c'était beaucoup la Sega aussi terrible au jeu là euh, comment il s'appelle on... il y avait trois personnages un black euh, un blanc street fighter non pas street fighter tu marchais dans la rue t'avais des mecs qui avançaient tu prenais street des jambes non si il y avait des matraques, il y avait des, ouais, gens, y avait des street matraques street fighter c'est pas street fighter si c'est un non. street fighter street of rage street fighter c'est le jeu combat en 1v1 street of rage street fighter il y a aussi la variante où tu te balades et c'était un street fighter attends ce street... si j'ai raison on va se battre hein. c'est street of rage tu vas voir c'est exactement ça street of rage street of rage c'est lui fait, mais pas, incroyable. On, on est d'accord que cette vidéo elle n'a aucun sens. Aucun sens, ça sert à le sens. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre Non en fait là c'est une vidéo pour vous en sachez un peu plus sur nous, on a 20 000 abonnés les gars. On commence à former une grosse communauté, franchement ça défonce. Quand on a commencé on avait zéro, hein, comme tout le monde. Et là on est nombreux. Et donc là il faut qu'on se rapproche, faut qu'on crée une petite proximité, une petite tension ah, sexuelle faut... entre nous. Ah ouais <rire> Euh, bah on a ouvert une société depuis, t'imagines, à cette époque là, je serais venu te voir là, tu vois j'étais comme ça, vous voyez là sur la photo je suis comme ça, un petit bras, là je te dis, hein, un petit bras, et dans 10 ans, non dans, dans, dans 20 ans, tous ans, on ouvre une société à deux. tu m'aurais dit quoi, y en a 20 000 abonnés, tu m'aurais dit quoi, non on ouvre une société à deux, c'est pire, <rire> ouvrir une chaîne YouTube, tout le monde le fait, on a une société c'est n'importe quoi, c'est vrai, une société ouais, non mais tu m'aurais dit quoi à cette époque tu m'aurais dit quoi là, il faut savoir qu'à cette époque là, quand on avait l'âge là, bah nos darons ils étaient associés, ouais, ils avaient une société donc, ensemble. Là, on est un peu fier de ça parce qu'on on perpétue la tradition. Voilà, parce que donc incroyable. Euh, son père et mon père, c'est des frères et ils ont créé une société ensemble. C'est ça. Et là, euh, bah, on est cousins et on monte aussi une société ensemble. Alors Donc, ça c'est une bonne chose. Après, il y avait surtout aussi, si on veut encore parler des souvenirs, c'est l'Italie. C'est incroyable. Nous les gars, tous les ans, on part en Italie avec toute la famille. On se rejoint à Crotone pour ceux qui allez connaissent. Allez voir la vidéo. Ils sont en série B. Tais-toi. Dijon, on fait pas football. <rire> <rire> en série B, en effet. Allez, allez on y, y va. Il a place toujours <rire> celle-ci. Euh, L'Italie du Sud, les gars, si vous avez l'occasion, allez-y. Nous, quand on y va, bah, c'est calzone, c'est pizza, c'est tout ce qu'on aime. On, on fait beaucoup de sport aussi là-bas. Plus que, que quand on est ici, largement. Je crois qu'ils en savent pas mal déjà. De toute façon, l'année prochain, prochaine, on ira retourne on leur montre un vlog complet d'une journée, c'est comment là-bas avec nous. Mais ils ont eu un aperçu, on a fait un vidéo, sur comme le... ça, c'était chouillage. On a fait du gol à comme on faisait quand on était enfant, on l'a fait en, camp, vrai, en Italie, on peut l'a montre en vidéo, les gars. Il y a eu tricherie, mais incroyable. Bon, on va pas trop en dire sur notre vie passée parce que c'est sombre quand même. On va essayer d'avancer, d'aller vers l'avenir, d'aller vers les 100K, les gars. Et là, je vous promets que 100 cas. On sera pas déguisé comme des poucs. On en ps Merde, déjà. Ça y est. Ah, la coupe, frère. On va vous faire des vraies vidéos spéciales. Il y a du lourd qui arrive. Donc, je pense que ça va monter très vite, les abonnés. Vous êtes vraiment pas prêts. Tu peux leur dire qu'ils sont pas prêts, qui pas prêts pour ce qui arrive Vous êtes pas prêts pour ce qui arrive. Vous... Moi, déjà, je suis pas prêt. Lui, il était pas prêt maintenant. Il a compris qu'il devait être prêt. C'est une dinguerie, les gars. Donc, je vous donne rendez-vous en novembre parce que Vivant personne n'est prêt. 100 000, on va leur sortir une dinguerie. Et les 100 000, ça arrive plus vite que prévu. 100 000, ça va être n'importe quoi. Ah, je, ça, quoi. Ça. je sais déjà, on va faire quoi On va faire une dinguerie. Ça. Ça. Là on ouais, est même. petit les gars dans on est petit et on, on fait en sorte de vous sortir le meilleur contenu possible. On ouais. essaie de s'améliorer de jour en jour, les gens ils ont dû le voir qu'il ah y, ouais. y a eu un gros step up de qualité récemment. Il y a eu beaucoup dans les commentaires. Le ouais, euh, micro il change bientôt, on ouais. sait que voilà, ça arrive. On en a plein des micros hein, mais c'est pas les bons. Moi ouais, ça c'est des micros de streamer, c'est pas des micros voilà. de musculation. On peut en fait. pas parler à plusieurs dessus, Bref. ça. Sacré bzaise hein. Ouais, c'est n'importe quoi. Gros c'est du XS, c'est un enfant. Non jamais de la vie je mets ça, arrête. Non en vrai, si c'était moins serré, c'était... Moi, quand adulte ressortiou? ça serait une... Ah là, j'aime bien non, moi. Non. J'aime bien. c'est ah, lui, lui, pas tout. Dieu. On, a, du on accepte que tout le monde fait. Prenez des coachings si vous avez du progrès, on fait. Il n'y a pas de problème. Ouais, n'oubliez pas. pas aussi si vous voulez nous soutenir parce qu'on a besoin aussi de, de sous pour les fits, pour tout, pour avancer euh, la chaîne. Pour, pour améliorer faire la qualité, pour voilà. payer des auditions, des Mercedes. Donc, il y a les vêtements en description. Non, hein <rire> ah, non, moi je veux, ma mère. Il <rire> y a les coachings sur www.fitnessfusion.fr. Si vous voulez qu'on vous transforme en 3, 6 mois, 1 an, les gars, on sera derrière vous. Ouais, voilà, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on avance vite, plus on repartage. Plus bon de contenu, il est de est meilleure ça. qualité. C'est gagnant, gagnant, gagnant, gagnant, les ça. gars. Donc, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez. C'était Fitness Fusion. On fait des dons. et de l'AFF. Vous étiez en <rire> présence de Pimousse. Il est juste là, ouais. regardez. Et Joe. Eddie Joe, le beau gosse. On prépare un sale coup encore. On va traiter toute la merde, lui. <rire> <tu dois>. Force et <rire>